Salut à tous, c'est Palem. Et c'est Panache. <rire> <rire> et c'est Panache. Avec beaucoup de panache on se retrouve sur Eben Hub et vous êtes bien sur Ocuscopus euh, au cas où. Euh... <rire> T'inquiète. Voilà. voyez comment on va faire là lol Ça, ça commence bien alors attends toi tu peux passer par là donc il y a une raison ah je peux t'envoyer en haut là regarde ah bah oui Hop. voilà et toi tu peux bien jouer c'est ça alors ouais <rire> je sens que ça va être on okay. est malin ouais on <rire> est malin <rire> mais fatigué <rire> on ouais. est oh, assez fatigué bon il y a un pixel ah non j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit... Rien dit Mais putain Ouais on se met souvent un peu gay ces derniers temps... Mais putain <rire> ah. <rire> Ouais il est souvent en colère ces derniers temps, <rire> faut pas s'étonner... <rire> T'as vu quand j'ai fait... Hop il a sorti plus haut Vite <rire> Attends, hop là, voilà ah oui c'est d'accord c'est moi qui devais les tuer bah oui en même temps je non voilà en même temps c'est voilà j'aime bien prendre des risques j'ai rien à foutre oui oui on est comme ça regarde lui là tu le vois là hop dans sa gueule dans sa gueule comment on fait là, en fait bah c'est ça que je vais de me dire parce que il va falloir que je waouh ouais tu vas devoir passer là waouh <rire> oh, <y> <rire> Qu'est-ce qu'il me ça ah, Je sais pas. Je sais pas. D'un coup, je me sens excité. Euh... Ah, je me sens peut-être un petit peu. Oh wow. <rire> bah ouais. Bah ouais. Bah. <rire> bah, bah. Non, je l'ai voulu. Ah, bien joué. Bravo. Un pour toi. Ah, T'es très, très, gentil. Attends, je vais reprendre un petit peu de là. Ouais. Arrête.. waouh, waouh, waouh, il fait quoi lui Il était possédé ouais. Il était pas... Il était pas cédé. C'est ce qu'on aussi ouais. des maisons. Ouais. Des maisons qui sont pas à vendre, elles sont pas cédées. <rire> <rire> J'imagine trop une maison. Une maison en, marquée en vente et puis qui fait euh... <rire> Oui, cette maison est pas cédée. Ouais, la maison n'est pas cédée, ne vous inquiétez pas. Mais il m'arrive quoi là Bon, euh... Ouais c'est moi qui ai des problèmes de coordination. Mais non, mais là, <rire> c'est bon là. En fait, je pense que mon problème, c'est que j'utilise le. <rire> voilà, j'utilise en fait le clavier. C'est un petit peu la merde. Le clavier droit pour euh, me diriger. Oh, non. non <rire> Ça va bien avec le thème du jeu. Je voulais récupérer les, les diamants et j'ai pas pu. Ah, ah, du coup, moi, je peux pas sauter. C'est bizarre. Ah. Ah bah oui. oui. Vas -y, hop, vas-y vas-y hop, hop. Voilà. Je hop. <rire> sais pas. Ah, ça. va falloir que tu t'aides du machin à gauche. L'espèce de vue, bien vu, je pas vu moi dans le décor. Eh bah, ben t'inquiète. Waouh. Et là, oh vite. Putain. <rire> <Non> <rire> <Éteint. rire> C'était le stress là. Ah <rire> oh, du coup, c'est moi qui vais t'aider là. Ah oh Ah, mon dieu <rire> <rire> Oh, il est mignon, ce jeu. Tu sais, quand je le regarde, j'ai envie de faire... Oh... <rire> tu sais, excuse... oh Qu'est-ce que tu viens de faire <rire> Je crois que j'ai viens de merder, là, complètement. Ah, ouais, d'accord, tu vas de voir euh, où je vais te voir. Tu veux monter ou je monte Comme tu veux. C'est ton destin. Tu montes ou tu... <rire> Hey Manu, tu descends, voilà la black foirée, parce que du coup, de toute façon, je vais sortir un peu tard. Le diamant <rire> Je vais tout récupérer <rire> Bien joué Et là. Tu veux, voir, là, bon. <rire> tu veux voir ma. <rire> <rire> tu... C'est ça que tu m'as dit Non. Non Non Non, non peut-être hein, qu'il faut que je remonte en haut. Ah Puisque je ne peux pas te remonter en bas, pléonasme. <rire> Bien sûr, pléonasme, comme euh... <rire> ça veut dire quoi <rire> Je rigole. <rire> je sais ce que ça veut dire, vous inquiétez pas, c'est bon. Oui <rire> euh... <rire> Ça veut dire. Ça veut. Ouais. Attends. Ah, mais... Attends, reviens reviens, reviens, reviens, reviens, reviens, je vais essayer. D'accord. T'inquiète, c'est pas compliqué. Je vais avec toi là Ouais. Ok. Je t'envoie en, en bas. Bon, on aurait pu faire l'inverse peut-être. <rire> parce que je galère, ça. <rire> oh Ah ouais oh Ouais, d'accord. comme tu ça. ça, tu vas à droite. Tu recommences, tu vas à gauche. Voilà. Et là. Wow euh, T'es prêt euh... Je vais le faire d'ici, là. Ok. Et là Bah là toi tu peux descendre, j'ai juste à sauter complètement là. Ah, ah non bah, non oui, non mais je vais te faire non. passer mais en sautant, en sautant sur le même endroit. Ouais je re -saute sur toi tu resautes sur moi c'est ça Mais moi je vais te coincer Non non tu pourras redescendre, regarde, reste là, reste sur le trampoline. Là ouais. Ah bah oui oui voilà oui, et puis moi je. oui c'est ce que je disais tout à l'heure en plus je suis con. Hop et voilà. voilà. Et technique Voilà on a niqué le jeu là Il, ouais. Il croyait quoi là Tu voulais nous la faire à l'envers <rire> <rire> Tout va bien Re, <rire> Peut-être que trop eu la pas jouer mais.. J'ai entendu ça. Wow J'aurais mieux fait de rester au-dessus, non Ah bah non, c'est pareil. Et voilà, on a fini ce petit niveau et non, on je... écrase. Oh les pauvres on oh. les écrase, vraiment C'était oh. parti de moi peut-être, ils sont roses. Oui. Et eh ben voilà les gens, c'était Ocus Copus et on fait un joli L et on fait un joli H, on fait plein de choses et tout, plein de pétards, péterriers là, tout deviamour Oh là là mon Dieu ah On fait <rire> beaucoup à la fin de nos vidéos en ce moment. Ouais on, on arrête pas de. Les pauvres aux oreilles des gens. Voilà. Ah. Oh. Bon Bah. <rire> eh ben et bah voilà. Pantoufle. Et ben <rire> pantoufle eh ben, à tous. Au revoir.